Hey. Hey. Attention Si tu continues à regarder cette série de vidéos, tu risques de comprendre comment te sentir plus heureux dans ta vie. Par quels moyens Eh bien tu le feras aujourd'hui en découvrant un piège de ton cerveau qui te rend malheureux. Et dans la partie 2, tu verras 3 pistes pour le contourner. Moi, c'est Uliana, psychologue cognitiviste et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube dans les cerveau d'une psy. Les vacances annulées, le travail perturbé, tout ça a bien baissé mon niveau de bonheur au printemps. Et quelle était ma surprise quand j'ai appris que rien de tout ça n'est vraiment responsable de cette baisse. J'ai fait cette découverte en suivant le programme enseigné par l'université de Yale intitulé « La science du bien-être ». J'étais tellement bluffée par l'existence d'un truc que notre cerveau fait tout le temps et qui nous rend malheureux, que je me suis dit « non mais il faut que tu l'apprennes aussi ». Parce que peut-être t'es comme moi ces derniers temps en mode « hello darkness my old friend » et sans idée comment t'en sortir. Il existe une petite bête dans ta tête qui te dit souvent « mais ça ne fait ni chaud ni froid. J'ai déjà fait et bu ces trucs avant. » Cette bête, on appelle en psychologie l'adaptation édonique. C'est ta capacité à t'adapter au niveau émotionnel à tout ce qui t'entoure, tu possèdes ou tu fais. En d'autres termes, c'est une capacité observée chez tous les êtres humains à revenir à un niveau de bonheur ou de satisfaction relativement stable en dépit des événements positifs mais aussi négatifs dans leur vie. Et si tu penses... C'est juste ça Mais c'est pas très nouveau Attends, attends une minute tu vas sûrement découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas sur la datation hédonique. D'un côté, c'est bien qu'on a cette petite bête parce qu'elle te permet de ne pas souffrir non-stop et avec la même intensité. Je sais pas, par exemple, rappelle-toi ta première rupture amoureuse. Pendant un certain temps, tu pensais que c'était la fin du monde et tu ne seras plus jamais heureux dans ta vie. Et maintenant, en pensant à tout ça, bah, ça te fait peut-être presque rire à quel point tu étais drama queen parce que maintenant, ça va. Mais un autre renvers de la médaille est que l'adaptation hédonique te fait d'habituer aux choses positives, et tu ne ressens plus comme telle avec le temps, ou au moins pas avec la même force qu'au début. Les études montrent que peu importe si tu as une augmentation au travail, tu déménages dans une super maison ou tu perds le poids, toutes ces choses ne vont pas te rendre aussi heureux que tu le penses. Et si tu te dis... Oh non, non, non, non, moi ça ne me concernera pas, c'est sûr. Si je gagne 600 euros de plus, si je déménage dans 100 mètres carrés et je perds 5 kilos, je serai super heureux. Hum. Dans ces cas-là, consulte la barre d'informations où je te mets à ta disposition un paquet d'études scientifiques qui ont prouvé le contraire sur des centaines, des milliers de personnes. Mais avant de voir comment gérer cette petite bête, voyons où et surtout... Pourquoi l'adaptation hédonique s'est produite dans ton cerveau? Sache que l'adaptation hédonique joue un rôle important pour ton équilibre physique et psychique. Sans elle, on sera soit surstimulé et par conséquent surépuisé tout le temps par tout ce qui nous entoure. Je sais pas, par exemple, tu entres dans ton salon et t'es de la même manière surexcité tout le temps quand tu vois ton nouveau canapé. C'est un peu fatigant. Non? Soit, un deuxième scénario, ce sera quand on aura le moral tout le temps dans les chaussettes après n'importe quel événement qui nous sort de notre zone de confort. Du coup, l'adaptation d'unique possède un rôle important de régulation pour nous permettre de s'adapter au changement. Par exemple, grâce à elle, les personnes qui ont les syndromes d'enfermement, c'est quand leur corps est paralysé et quand leurs fonctions intellectuelles sont préservées, en gros, c'est quand tu es dans la merde et tu en es bien conscient, témoignent dans 72% des cas qui sont suffisamment heureux. Merci, l'adaptation est unique. Il y a un paquet des zones du cerveau qui travaillent dur pour que cela se produise. Notamment, on retrouve les hotspots dans les zones cérébrales suivantes. Le cortex singulaire antérieur, l'insula, le pallidum ventral et les noyaux accumbens. Oui, j'ai lu les trucs sur la feuille parce que je ne peux pas tout mémoriser. Mm -mm. Dans d'autres cas, l'adaptation hédonique te permet de ne pas surmanger, en régulant ton appétit. Et cela est possible grâce au neurone du cortex orbitofrontal médial antérieur, qui joue un rôle important dans la régulation de toutes ces zones citées précédemment, et qui te permet de décliner la dixième merguez de ton barbecue. Bon, c'est très bien de connaître cette petite bête, mais comment faire pour ne pas lui laisser le pouvoir de te manipuler dans la prochaine vidéo, je vais partager avec toi trois choses prouvées par la science et qui permettent de contourner l'adaptation hédonique. Du coup, reste connecté pour ne pas louper cette information. Et pour finir, dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà familier avec cette petite bête et c'est sur quoi elle a le plus d'influence dans ta vie. Euh, pour moi, je pense que ce serait un truc très banal les vêtements. Parce qu'à chaque fois que je m'achète euh, quelque chose de nouveau, je me dis Oh là là, mais trop bien, je vais jamais m'en laisser robes, je vais la porter tous les jours. Mais dans quelques mois, voilà quoi. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'encourage de continuer à viser le progrès et pas la perfection. Pour un rôle de régulation important pour nous adapter au changement, pour nous, pour nous permettre de s'adapter au changement. Ah, ça fait beaucoup de trucs. Ciao, ciao